Bonjour, je suis devant vous aujourd'hui. C'est pour un témoignage au grand maître Tofono. Grâce à celui-là celui même que j'ai pu avoir un bidou magique. Bien avant, je ne croyais pas à ces bédou magiques. Mais une fois la rencontre du grand maître Tofono, une fois que j'ai eu à le connaître, donc il m'a fait un bédou que je. C'est de quoi le bébé est capable. Le bébé me produit chaque jour de l'argent. Donc, ici là, c'est pour juste remercier le grand maître Et pour faire le témoignage à travers le monde pour que les gens aussi sachent que les grands maîtres sont bébés magiques. Celui qui ne croit pas peut rentrer en contact avec lui via son numéro WhatsApp qui n'est d'autre que le 00229, le 99, le 09, le, 4, le 38, le 90. Je répète, je vais répéter pour que vous puissiez comprendre. Je dis bien le 00229 99 09 38 90. Contactez-le et vous ne serez pas déçus. Avant de terminer ma vidéo, avant de terminer mon témoignage, je tiens à remercier le grand maître pour tout ce qui. pour ces bidoux magiques. Je le remercie infiniment. Donc, merci à vous tous. Portez-vous bien.